Bonsoir, on a fait trois jours de jeûne, donc nous sommes le 3 juin. Bonsoir la reine tard. Nous sommes le 3 juin et c'est le dernier jour de jeûne. Donc ceux qui ont commencé le jeûne, ça fait deux jours ou un jour, un jour on va dire. Vous n'avez pas besoin d'arrêter forcément aujourd'hui comme nous. Attendez que j'enlève ce petit truc sur mon visage. Donc salut, salut, salut. J'ai tenu à clôturer ce jeûne avec vous, ok euh, si tu n'as pas pu jeûner parce que tu es malade, tu as l'aide, tu as le diabète, tu as le cancer, tu as whatever, ne te lamente pas, ne t'apitoie pas sur ton sort. ok? j'aime mes cheveux, hein. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, on va dire comme ça. Le jeûne... C'est un acte euh, pendant lequel j'afflige mon âme. Je me prive de quelque chose que j'aime. Et vous savez combien vous aimez la nourriture. Moi, j'aime manger. Moi, si vous voyez mes formes, vous connaissez que j'aime la nourriture. Les ancêtres me rappellent que je n'ai pas consacré ce direct. Donc je viens consacrer toutes les paroles que je vais dire ici. Je bénis chaque personne qui va écouter. Euh, je viens mettre la grâce sur vous. Je déclare que la sagesse qui est en moi et que les ancêtres sont en train de me passer devient la vôtre pendant que vous m'écoutez. J'éloigne aussi tous les décepticons icônes de ce direct. Je déclare que tous mes ennemis, vous allez seulement me voir prospérer et monter. Mais vous ne pouvez pas m'atteindre, vous ne pouvez pas atteindre les gens qui sont dans ce direct au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'onction, le, le feu du Saint-Esprit va descendre pendant ce direct. Je déclare qu'il y aura des délivrances. Je déclare que votre ministère va commencer pour certains d'entre vous. Je déclare que vous allez commencer votre business ce soir. Je déclare que vos pages qui avaient 110 000 followers, et quand on fait le direct, on a seulement 50 personnes qui regardent. Je déclare que ce soir... Vous êtes exposés au monde entier au nom puissant de Jésus. Je viens sceller cette prière par le sang de Jésus. Et tout le monde dit Amen. All the God people say Amen. Bonsoir et bienvenue. Ceux qui ont jeûné, levez la main. Levez la main, je veux voir vos mains. Mais je suis belle hein? même sans les cheveux ok et en temps que je faisais encore la séductrice <rire> ceux qui jeunes levez la main à uh -huh, shot mini jeûne qui jeunes la reine l'aurait tu jeune divine oui Bonsoir la reine sultane. La reine Aemine, tu jeune, Super. Chaque mini, comment tu manges? On va à les prières. Comment tu manges? Arrête de manger. Ne mangez pas encore. Arrête de manger. Ça va te distraire. Arrête de manger. La reine Jeanne. La reine Almako le roi Merleux, merlot. le jeûne la reine Momie le jeûne c'est un acte où je me prive Bonjour, la reine Joanne, comment tu vas? ça fait longtemps c'est un acte pendant lequel tu te prives de ce que tu aimes si je sais que je ne peux pas me priver de nourriture j'arrête autre chose peut-être que, tu sais que tu ne peux pas t'empêcher de faire l'amour ben prive toi de sexe pendant trois jours Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Peut-être c'est TikTok Enlève l'application de TikTok sur ton téléphone pendant trois jours Vous comprenez Quelque chose que j'aime Dont je ne peux me faire, me défaire On va dire comme ça Il y en a qui ont le mal gastrique Tu ne jeûnes pas, c'est tout Bon Pendant que tu jeûnes il faut que tu saches que le fait que tu as d'abord mis, mis l'intention du jeûne, que tu as dit que Seigneur, je me priverai de nourriture. Vous voyez, voilà les bracelets. Voilà l'œil. Que je me priverai de nourriture. Ou je vais me priver de telle chose. Sache que ça donne. C'est un peu comme si les anges se penchaient faisaient... Mmh. Mmh. Mmh, et faisaient. Je... Ah as-t-il l'attention des ancêtres du ciel sur toi. Imagine un peu, tu regardes une ville, s'il y a 5 millions d'habitants dans la ville, et que ce jour-là, il y a 5000 personnes qui jeûnent. Ça veut dire que les anges, supposons même sur si une ville de 5 millions d'habitants, il y a 100 personnes qui jeûnent. Ça veut dire que les pensées de 4 millions de personnes sont toujours dans. Je vais manger quoi je, hey, On va faire l'amour tout à l'heure. On va aller au restaurant. On va s'amuser. On va, on va. Mais il y a 100 personnes que. Ces personnes sont en train de dire Seigneur, change ma situation. Donc, elle passer. Ah, non. Elle va dans Ah non, non, je jeûne, je jeûne. Elle va aller sur Facebook. Elle veut aller sur TikTok. Elle dit Non, non, non, non, non je jeûne, jeûne. Je jeûne. Je jeûne. Je, je jeûne tu te retiens si tu sais que tu as un gars là avec les abdos il a 15 plaquettes de chocolat sur le ventre ce n'est pas 6, c'est 8, même pas 8 15 ne passe pas chez lui dis lui que tu as tes règles tu te prives de quelque chose que tu aimes si tu sais que c'est la durée que tu aimes Tu aimes parti à la durée, prends les bonnes, ne le pas pas là-bas pendant trois jours. Tu aimes, tu sais, c'est que tu aimes, ne papa. pas. Il y en a qui peuvent faire le jeûne où tu manges seulement la salade, les, les, les, les, les vegetables, les légumes, pas de viande pendant trois jours, pas de poisson. Ça, ça peut être n'as pas de forme de jeûne là-bas. Luis tchakam Chapi, vous devez apprendre que. Je sais que vous aimez trop les intentions de prière. Apprenez que le spirituel, c'est que tu donnes quelque chose, tu as quelque chose. Pas chez un orphelinat. Tu pars, tu fais le salakalaba, tu dis que tu fais au nom de ton fils. Apprenez à bouger la main des anges pour vos gens, pour vos choses. Toute personne sur ma page, c'est là vous connaissez. C'est que vous fassiez les, les, les, les groupes de prière où vous priez tous les jours. Vous priez. Je ne suis pas contre la prière. Mais j'aime aussi l'action. Sortez des, des mangos. Yeah, ouais, oh, arrêtez ça. Arrêtez. Tu vois, rien ne se passe. Tu bouges. Seigneur, on fait ça. Allez, oh, tu vois, rien ne se passe. Tu dis, OK, Seigneur, je fais encore quoi Même une offrande, même un sacrifice au village. On nettoie même la tombe. On lance même la poule au village. Il oh, y a tellement de choses. Tu parles à l'eau, tu lances, tu parles à la terre, tu verses le sel, tu verses l'huile, tu parles. de là les choses spirituel parce que la puissance est en vous arrêtez de clémanter et je prends mon temps pour enseigner cela pour que vous compreniez que tu comprennes tu restes comme ça même avant de demander avant que quelqu'un s'accorde avec toi sur la prière que toi même d'abord tu as déjà déclaré sur ta chose et sur ta ça va marcher dans la journée on dit on n'est pas sûr tu dis que ça va marcher igowaka waka j'ai fait mon don ce matin. Certaines personnes me commandent, on me contacte souvent. J'ai dit que prends le don, que tu fais. C'est tout. Parce que tu ne veux pas donner quelque chose pour quelque chose. Achète le piment de Guinée. Mets ça à côté de ton cheveu, de ton, de, ton, de ton oreille là. Tu te lèves le matin, tu prends ça. Tu, parce que vous ne voulez pas vous discipliner. Prends ton don, moi tout. Tu mets trois gouttes sur ta langue. Tu manges le don. Tu te mets devant ton miroir. Tu parles. Tu dois lire tes intentions même cinq fois d'affilée pour être convaincu de ce que tu dis. Seigneur, je déclare qu'on ne va pas rapatrier l'enfant là. Seigneur, je déclare. Je change les, les, le verdict qu'on a dit sur lui. Au nom de Jésus. Ce n'est pas le nombre d'heures de prière. Quand tu sors de la salle là, tu l'appelles, tu dis que mon fils ne t'en fait pas. Ta femme ne va pas faire une fausse couche. Ma fille ne t'en fait pas, tu ne vas pas perdre le bébé là. Tu sors, tu pars, tu... Tu les biscuits, bonbon tu partages aux enfants. Je partage ça comme ça là, au nom de ma fille qui est en France. Je partage ça comme ça. Après, tu ok, il faut encore faire quoi Ouais, ok. Donc depuis que vous me suivez, là, vous ne connaissez pas un truc spirituel que vous pouvez faire. Même le kit fondation. Vous savez que je... À part les choses que vous ne touchez pas, votre argent n'arrive pas dans ma poche. J'ai les kits aussi que je vends. Kit de déblocage. Kit de fondation. Kit de déblocage plus, plus. Les gens qui sont envoûtés et ensorcelés, les choses comme ça. Même le lavage à distance. Tu demandes un lavage à distance. J'ai les témoignages des gens qui n'ont jamais acheté un produit chez moi. Que maman, je te suis. J'ai fait seulement le sel comme tu dis là, c'est tout. Maman, vous venir voir comment ma vie a changé. Vous venez voir. En l'espace de 10 jours, j'ai déjà reçu 30, 30 000 de dons. Mon salaire, c'est 50 000 le mois. C'est en deux semaines, on m'a donné, à part mon salaire, on m'a donné 30 000. Vois dans combien je me touche, je me retrouve. Que c'est seulement le sel. Donc vraiment, vraiment, responsabilisez-vous. Souvent vous allez vous lever un jour, on va partir à l'office des étrangers. Que le jour-là, tu, tu, as, tu as le bâton de commandement dans ton sac. Tu parles à l'office des étrangers, tu dis bonjour, je suis venu voir le chef de service. On dit madame, c'est pourquoi Je veux voir le chef de service. Madame, qu'est-ce qu'il y a J'ai mon dossier ici là depuis 8 ans. Vous devez résoudre mon dossier aujourd'hui. Le chef de service dit que hey, maman, eh, hey, hey, eh, hey. Que pardon, libérer la femme, n'est pas. Que libérer la femme, n'est pas. C'est quoi Tu t'assoies là-bas avec ton bâton de commandement. Tu fais, tu prends la canette tu mets dans ta bouche, tu marches. On te regarde, on dit. Te... Ah! <rire> J'ai des endroits où j'arrive. Mon habillement, ça m'a fait peur aux gens. Imagine, toi-même, tu marches en route, tu vois une fille qui est habillée comme moi. Tu vois une fille qui est habillée comme ça, toi-même, avec ça. Et vous savez qu'il y a des jours, le mec mets ça là, le mec qui s'est en haut, comme ça. Là. Uh -huh. Tu vois quelqu'un passe comme ça là, devant toi. Dis-moi toi-même. Tu vas me parler n'importe comment. Je vais te demander que je ne pas me refuser. Ah. Tu t'amuses, je commence à lire ton énergie. Je te dis des choses sur toi. Que là, là, là, devant toi, là. Tu arrives devant une femme aujourd'hui pour une, une procédure. On m'a tellement tremblé dans l'office là dans un, un, un, un comme ça là. Tu arrives devant celle-là. Madame, vous faites quoi dans la vie Il y d'abord dit que ménager, après dit que tch, je fais le spirituel. J'ai dit que je fais le spirituel. Elle dit que quoi Elle dit oui. Après, j'entends le mot enfant. Je lui demande que madame, il me dit de vous demander où sont vos enfants. Elle me regarde comme ça. Je n'ai jamais eu d'enfant. Pourquoi J'ai eu une grossesse blanche. Le, le, le fœtus à deux mois, il est sorti. Depuis le jour, n'avez plus jamais conçu. Tu la vois là, ça femme qui a 40 ans. Sa mère a 8 enfants. Elle n'a elle pas d'enfants Blocage. Blocage. Parce que vous là, vous avez, vous avez les dons spirituels. J'ai une choisie qui m'appelle hier. Elle m'écrit, me elle m'envoie le message. Elle me dit que euh, elle, là, elle connaît là ses dons. Elle, elle ne blague pas. Elle, a, elle est partie à Kamitota parce qu'elle veut acheter une voiture. Bonsoir la reine. Si tu, si tu te connectes, tu vois ça tout à l'heure. Bon, donc je préfère quand c'est toi. Elle est arrivée à Kamitota. Elle cherchait une voiture. Donc la voiture qu'elle a vue, c'est 30 millions. Et je crois que sur elle, elle avait un peu comme 18 millions comme ça. Donc ils ont fait les réductions de wa wa, -wa, wa, -wa, -wa cha, -cha, cha Ils disent que ça fait 25 millions qu'elle doit payer. Elle dit que 18 millions, il fait comment? bon. Elle, commence, elle parle à la conseillère. Après un moment, la Vierge Marie apparaît comme pion, Elle commence à lui dire. Bon, elle commence à l'inspirer, genre, tu ne peux pas voir physiquement. Là. Et la Vierge Marie commence à lui dire les choses sur la femme, la, la conseillère. Elle fait que lui dire les choses. Elle dit les choses. Elle dit les choses. Finalement, la femme, elle, elle, elle, la, la Vierge Marie lui dit et elle dit à la femme. Finalement, c'est en train de prier pour sa conseillère. Prier, prier, prier, prier. La femme a commencé à pleurer, pleurer, pleurer. En partant, la femme a dit que ne t'en fais pas. Je vais voir comment je vais résoudre ton cas. <rire> <rire> que je vais voir comment elle va résoudre ton cas. <rire> tu vas voir la voiture ici. Si. <rire> uh, yeah. Quand elle vous dit qu'elle est choisi, vous devez vous libérer. Donc, quand tu fais ton jeûne, euh, tu dois déjà savoir d'office que le Seigneur t'a exaucé. Okay? Tu dois savoir que le ciel est en train de se pencher sur ce que tu as demandé. Maintenant, quand tu. Hum, on va dire, quand tu manges le soir, voilà. Et parfois généralement, quand tu manges même le soir là, le seigneur va vouloir que tu manges beaucoup Fais attention à tes rêves cette période là euh, personnellement j'ai fait le au troisième jour un, un truc que j'attendais depuis trois semaines aujourd'hui ça s'est débloqué donc, donc on un endroit, on dit que tu vas acheter ça ici la personne te dit que non j'attends que ça, ça arrive j'attends que ça arrive trois semaines plus tard on m'amène un autre endroit, j'achète à l'endroit là et l'endroit le, initial aussi ça arrive donc mon déblocage là je sais que c'était ça aujourd'hui net net. Maintenant, euh, tu dois noter aussi ces choses là donc si tu as une situation particulière et cette affaire, c'est ce, ceci, on m'a appelé hier pour me dire qu'on va t'amener à autre endroit pour que tu prennes. Donc avant hier quand il commençait le jeûne moi il savait que je devais encore attendre, je ne savais pas quand ça devait arriver tu dois aussi être vigilant pour voir les choses qui sont en train de se décanter dans ta vie. Parce que parfois, vous faites le jeûne et vous n'êtes euh, pas vigilant. Bon, je veux aussi préciser que pendant que tu jeûnes, si tu es aussi vigilant, tu vas voir que tu as beaucoup de pression. Moi, personnellement, les trois jours de jeûne, si les premiers jours, je, je me suis beaucoup fâchée. J'ai eu des situations qui m'ont tellement énervé que je suis restée je, je, je sentais l'énergie bouger en moi. Je sentais ça, je me pas possible ça. Et quand ça bouge comme ça, là, j'ai envie de... Soit j'ai envie de gronder quelqu'un, j'ai envie de renvoyer quelqu'un, <rire> ou j'ai envie de rompre ma relation avec quelqu'un. Donc, voyez, je vous ai dit, ne prenez pas de décision active pendant que vous jeûnez. Donc, euh, à la fin du jeûne, vous devez absolument faire le salaka. Tu vas faire le salaka. Vous me dites que vous êtes bloqué dans tel tel endroit. Envoie ta photo chimée, on te fait le lavage à distance. Et tu te laves au sel. Donc, le salaka, tu achètes 18 bonbons, tu donnes. Parfois même pour le salaka, le Seigneur va t'inspirer. Que tu te rappelles de ta tante qui demandait que tu lui envoies l'argent depuis longtemps. Oui, oui, envoie-lui ça. Donc. Soyez vigilant sur ce que le Seigneur pour vous inspirer. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Avant de commencer le jeûne, vous aurez dû être spécifique. Soyez très clair sur ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas encore écrit clairement ce que vous voulez, il y a encore temps de vous rattraper. N'ayez pas peur des sommes d'argent que vous allez demander. N'ayez pas peur de des pays où vous allez demander que vous voulez, vous voulez partir. C'est un peu comme si on te donnait un chèque qui est vide. On dit écrit le montant que tu veux. Ne pas peur de mettre des choses qui pour l'instant paraissent incroyables ou impossibles. Rien n'est impossible. La chose qui te bloque là, il y a quelqu'un dans ta ville qui connaît comment faire cette chose-là aisément. Parfois, tu veux faire un truc comme ça, te dit que ça va te coûter euh, 500 000. Alors que dans ta ville, il y a quelqu'un qui connaît comment faire ça à 50 000. Il y a quelqu'un qui peut te faire ça gratuitement. Donc, il faut vraiment que vous soyez, euh, comment on va dire ça, demandez, n'ayez pas peur. Ok Donc, je crois qu'on va engager la partie où on va faire les déclarations. Donc, vous allez déclarer avec moi. Tu as fini Tu fini D'accord, on va, on, va on va faire la prière maintenant. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prier ensemble. Donc, je vais bénir cet espace de prière. Donc, allez tous au Somme 35. Et vous prenez ce que vous avez demandé au Seigneur. Donc, ceux qui ont demandé les, les, les lavages à distance et que je n'ai pas fait le premier, vous allez te laver le, le 6. Parce que j'ai eu une situation de deuil dans ma famille. Ça m'a un peu. C'est vrai que hier, je pas très très très très... Voilà. Donc, vous, vous, le, le lavage, les gens qui avaient le règles, tout ça là. Donc, on a enregistré encore le lavage, mais on va faire le 6. Voilà. Donc, on va donc commencer la prière. Vous allez juste répéter, ok Vous envoyez la photo, vous envoyez 30 000 francs CFA. Ceux qui sont en Europe, c'est 50 euros. 50 euros, vous convertissez. Si tu es au Gabon, tu veux faire physiquement, c'est 40 000 francs CFA. Au Gabon, c'est 40 000. Côte d'Ivoire, c'est 40 000. Le Cameroun est un pays où le pouvoir d'achat est très. Le, le, les choses sont moins chères au pays. Hein. Jenny, ni j'ai déjà parlé de ça. Je crois que tu viens d'arriver. J'ai dit si tu as l'air ou si tu as tu es malade, tu ne te prives pas de nourriture. Voilà. Donc nous allons commencer. À partir de ce moment, je vais plus les, les commentaires. Donc, euh, mettez-vous donc. Nous nous mettons en présence du Seigneur. Je Éternel des armées, je vous demande ta présence. Je vous demande la présence de l'ange Gabriel, l'ange Michael, de Chéribin, euh, la Vierge Marie. J'invite le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Papa Yahweh, je vous demande que tu puisses euh, sanctifier cette atmosphère. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie. Les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Amen. Papa Yahweh, donne-moi la grâce, donne-moi la capacité de me concentrer sur ce qui est essentiel. Comme Marie et Marthe, Seigneur, que je me concentre sur ce qui est essentiel, que je ne sois pas déroutée par ce qui n'est pas important, Seigneur. Papa, je viens me bénir, je viens bénir cette atmosphère. Je bénis ce que je t'ai demandé, Seigneur. Et je demande aussi, Papa, que tu puisses ouvrir mes portes. Donc répétez après moi à nouveau, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. élève toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Seigneur, dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, moi, Jocelyne. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent ceux qui méditent ma perte. Je viens d'éterrer tout talisman qui est enterré contre ma vie. Je viens renverser tout hôtel qui a été érigé contre ma vie. Je viens nettoyer tout puits qu'on a creusé et verser des liquides contre ma vie. Je viens annuler toute libation qui a été faite contre ma vie. Pour la partie des libations, après ceci, vous allez prendre une bouteille de vin rouge. Vous allez aller verser ça à terre. En versant ça au sol, vous cherchez un coin. En versant ça, ce que ça touche la terre. Vous déclarez que tout liquide qu'on a versé au sol, on a parlé contre vous. Par cette libation que vous faites, parce que la libation, c'est le geste d'enverser un liquide au sol en priant. Donc vous dégagez que tout liquide qu'on a, toute libation qu'on a fait contre vous, vous annulez. Vous demandez aux ancêtres de vous ouvrir le chemin avec le vin rouge. Voilà. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'éternel les chasse. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et qu'ils périssent. Toute personne qui utilise mon argent, ça, rien, répétez après moi. Toute personne qui utilise mon argent, qui me demande d'envoyer de l'argent pour aller pratiquer. Toute incantation qu'on a faite sur l'argent, sur la sueur de mon front ou sur tout argent qui sort de ma poche, je viens annuler ces incantations au nom puissant de Jésus. Tout sortilège qu'on m'a jeté à travers mon propre agent. Toute personne qui est entrée dans mon lieu de service ou de business. Tout collègue, tout employé qui me veut du mal. Tout patron qui me veut du mal. Et viens annuler vos sortilèges au nom puissant de Jésus. Répétez aussi. Vous ne répétez pas tant mieux pour vous. Parce que c'est ce que vous aimez qu'on vous fausse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'éternel. De l'allégresse en son salut. Seigneur, délivre moi du plus fort que moi. De faux témoins se lèvent, Seigneur. Ils parlent contre moi. Ils rendent le mal pour le bien, Seigneur. Toute personne que j'ai aidée et qui se retourne contre moi, répétez. Qui se retourne contre moi aujourd'hui. J'annule maintenant leurs incantations. J'annule leurs mauvais témoignages contre moi. Toute personne qui a terni ma, ma ma célébrité qui atteignit mon image à travers ces mauvais témoignages. J'annule ces témoignages dans, dans leur bouche et dans, les, dans les, les oreilles des auditeurs. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare que je me relève de toute chute. Somme 35, verset 15. Je me relève de toute chute. Je viens saccager tout rassemblement maléfique contre moi. Seigneur, je déclare que tu mets ton œil. Ton, ton regard, tu penches ton regard sur ces sortilèges. Seigneur, tu me protèges contre leurs embûches. Seigneur, tu protèges ma vie contre le lionceau. Seigneur, je te loue dans la grande assemblée. Je te célèbre au milieu d'un du, peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis, moi, Jocelyne, ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils mordent leur langue pendant qu'ils parlent de moi. En versant le vin, vous déclare aussi que, que personne ne puisse boire un liquide et mal parler de toi. Pour rassemblement, qu'on a fait, on a parlé de mal de toi en buvant. Tu annules ce qu'ils ont dit sur toi au nom de Jésus. Je déclare que ceux qui me haïssent sans cause, qu'ils ne m'insultent plus du regard. Seigneur, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu, Juge-moi selon ta justice, ô éternel, qu'il ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'il revêtent l'ignominie et l'opprobe, ceux qui s'élèvent contre moi. Et que ceux qui sont heureux pour moi, qu'ils aient de l'allégresse. Père, que ma langue te célèbre toujours et à jamais. Je déclare l'abondance sur ma vie, selon Nombre chapitre 23 au verset 23. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun enchantement ne peut avoir d'effet contre moi. Vous dites votre nom. Je déclare qu'aucune divination ne peut marcher contre ma vie. Je déclare que le temps marqué est arrivé et c'est maintenant. Je déclare que l'œuvre de l'éternel se réalise dans ma vie. Tout ce que le Seigneur a déclaré sur moi, je déclare que ça s'accomplit dans cette saison au nom de Jésus. Maintenant, je vais vous laisser dire ce que vous avez mis comme intention de prière. Demandez vos immeubles, demandez vos mariages, demandez vos choses maintenant. Éternel des armées, je mets la consistance, la persévérance, la patience et la foi dans tes enfants. Je déclare qu'ils ne reculeront devant rien. Oh papa, pendant qu'ils te parlent, Père, je déclare que les cieux, les excuses des cieux sont ouverts, Père, et que tu écoutes leur prière. Papa Yahweh, je déclare, aucune âme forgée contre eux ne peut prospérer. Papa Yahweh, je déclare que toute chaîne qui avait été attachée sur eux est brisée. Papa Yahweh, je déclare que je les sors de toute fausse commune, toute vallée de l'ombre de la mort, là où on les avait déposés, on les avait enterrés. Je viens les combleurs commander de se lever. Je vous commande de vous lever car votre lumière est arrivée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu veux prendre le jus Papa Yahweh, je reçois la restauration dans ce sixième mois dans ma vie. Papa Yahweh, je déclare que mes portes sont ouvertes. Toute application, toute procédure que j'ai commencée qui a été interrompue, je déclare que ces procédures avancent. Tout visa que processus de visa que j'ai commencé, je déclare qu'il est décanté en ce mois de juin au nom puissant de Jésus. Papa, je déclare que tu étends mes limites selon 1 chronique 4 verset 10. Tu étends mes limites et tu élargis mon territoire Seigneur. Je déclare qu'aucune âme qui a été façonnée contre ma vie ne peut prospérer. Je me fortifie. Je déclare... Que je me ressuscite de toute tombe dans laquelle on m'a mise Au nom de Jésus Christ Prononcez seulement ce que j'ai dit là Amen Mettez la main sur le ventre Je me désenvoûte de toute, euh, toute, tout fibrom Tout mauvais esprit Tout euh, serpent qui est dans mon ventre Tout mauvais sort qui a été lancé Toute malédiction familiale qui m'empêche d'avoir des enfants Ou encore toute maladie qui est dans mon ventre Je déclare désormais que je suis guéri Au nom puissant de Jésus Je commande à mon utérus de porter des enfants Dans ce mois de juin Au nom de Jésus je reçois mes jumeaux, je reçois mes jumelles par la puissance du Saint-Esprit. Parlez, quand c'est pour vous vous attraper. Je déclare que tout chantier que j'ai commencé qui est arrêté en route, je déclare qu'il avance au nom puissant de Jésus. Je déclare que mes enfants qui sont éloignés de moi reviennent à moi. Je déclare que tout, euh, tout endroit où on m'avait promis de l'argent, et ça s'est arrêté en route. Je reçois cet argent au nom de Jésus. Je déclare que toute personne qui me doit de l'argent me rembourse au nom de Jésus. Toute personne qui avait mal parlé de moi et à cause de cela, on m'a renvoyé ou on m'a chassé ou on m'a enlevé la faveur. Je restaure cette faveur au nom de Jésus. Papa Yahweh, je restaure ma destinée. Papa Yahweh, je déclare que je ne vais plus perdre mon temps. Je ne vais plus gaspiller mon temps à ne rien faire. Je me libère de l'alcool la consommation excessive d'alcool, je me libère de la consommation excessive de cigarettes, je me libère de la consommation de sexe, je déclare Seigneur que je suis restaurée au nom puissant de Jésus. Toute femme qui était invisible la déclare Seigneur, à partir d'aujourd'hui on me voit, je déclare que tout fiancé qui m'avait abandonné, je déclare Seigneur que tu me donnes un autre, c'est toujours bien d'avoir un autre, parce que l'ancien peut revenir, un, peu un genre. Je déclare que tu me donnes un autre qui est encore mieux que l'ancien. Maintenant vous dites que le nouveau là doit avoir, s'il doit avoir 50 plaquettes de chocolat, peut-être qu'il a le mambo sur le ventre, peut-être il a beaucoup d'argent, euh, il a les papiers, dites ce que vous voulez, et il aime Dieu, il est traditionnaliste, euh, Voir quoi d'autre, il est entrepreneur, dites au palais sa bon. il a 42 ans, vous voulez voir quelqu'un qui a 70 ans, au nom de Jésus, je déclare que le ciel est ouvert pour recevoir vos prières, je viens bénir les dîmes qui ont été payées aujourd'hui, toutes dîmes qui ont été payées dans mon ministère, je viens bénir cette dîme par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que j'augmente 2 zéros sur vos chiffres d'affaires d'ici la fin d'année au nom puissant de Jésus. Papa Yahweh, je déclare que ta fidélité est récompensée dans la vie de tes enfants. La fidélité de tes enfants est récompensée au nom puissant de Jésus. Je, que ceux qui ont été bloqués dans certains pays ne pouvaient pas voyager depuis à cause d'un document. Ou bien vous ne pouvez pas voyager à cause de... vous ne pouvez pas n'arriver à traverser. Je déclare que vous traversez dans ce mois de juin au nom puissant de Jésus. Tout embargo familial qui avait été mis sur vous, toute personne qui allait pratiquer pour vous bloquer dans un pays en particulier, j'enlève cet embargo, j'enlève cette limitation au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous libère. Je vous restaure. Je, les, je restaure aussi vos business. Ceux qui ont lancé les business et puis vous avez peur de... Vous avez peur de... Je ne sais pas comment... Votre business est en stand-by. Ça fait des mois que tu n'es plus passer sur ta page. Tu n'es plus, plus reparti sur ta page Facebook alors que tu avais ouvert... Je déclare que tu reprends l'envie de ce business. Ta marchandise qui est à la maison que depuis là tu n'as pas vendu. Je déclare au nom puissant de Jésus que ce mois de juin, les clients t'appellent. Tu reprends le courage et tu postes tes, tes, tes, tes pages au nom de Jésus. Je déclare que vos clients sont satisfaits et ils parlent de vous à d'autres clients au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous avez des nouvelles collaborations de business qui se pointent dans ce mois de juin au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous devenez chef d'entreprise au nom de Jésus. Ceux qui voulaient faire votre publicité, qui vous ont oublié, ils ont été bloqués. Je déclare que votre publicité se passe maintenant au nom de Jésus. Oh Papa Yahweh, je déclare que si on parlait mal de vous avant, cela est changé. On parle de bien en vous maintenant. On parle de vous en bien au nom puissant de Jésus. Amen. Je scelle cette prière par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui vit et règne. Qui a celle à la de Dieu le Père Tout-Puissant. Amen, Amen et Amen. Je vais enlever les maux de tête, les migraines. Tout objet ou tout, tout animal ou tout insecte qui, qui bouge dans votre corps. Mettez la main sur l'endroit là Je commande à cet insecte de se dissoudre Tout serpent qui bouge dans votre ventre Mettez la main sur le ventre Je commande maintenant que vous êtes désenvoûté au nom puissant de Jésus Voilà Je vous libère, je libère vos idées de business Au nom de Jésus Christ Amen Tout business, toute collaboration que vous avez commencé depuis des années C'est en suspens Je déclare que vos, vos, vos anciennes personnes vous, vous, vous appellent à nouveau Tout endroit, où on avait mal parlé de vous, on vous a détesté Ils vous appellent maintenant pour s'excuser votre fonction, votre place est restaurée. Votre place de chef de famille est restaurée. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci Papa Yahweh. Je bénis vos repas. Je bénis ce que vous allez manger. Ok. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen et Amen. Lélicieux. lo lo lo lo. Bonne nuit à vous, hein. Eh. Mon orange money est plein. Il y a un de mes orange money qui est plein. Donc, si vous essayez de payer votre dime, ça ne passe pas. Essayez à nouveau. Je vous redonne le numéro. 6, 93, 50, 22, 66. Si ça ne marche pas, si le 6, 93, 50, 22, 66 ne marche pas, vous faites le 6, 98, 367, 221. 6, 98, 367, 221. Voilà, je vous bénis, je vous bénis. Que ce que vous avez vu, écrivez ce que vous avez vu, ok? Marquez cette date. Marquez-moi les dates. Marquez les problèmes que vous aviez au mois de mai là. Parce qu'on n'allez plus voir vos problèmes. on n'allez plus voir vos problèmes là. Au nom de Jésus. Bonne soirée à vous. Au revoir à vos enfants. Parce que c'est vrai que beaucoup de femmes là, vos enfants sont à côté de vous. Bonsoir les enfants. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va? Bye bye. Moi, j'ai réécrit en inbox pour ta photo.